Oh boy, une nouvelle vidéo, enfin Sauf que c'est pas la vidéo la plus drôle de... Alors je sais, c'est pas forcément la vidéo la plus intéressante ou la vidéo la plus cool de l'année. J'aime bien faire ce genre de vidéo parce que comme ça, ça permet de vous mettre en relation avec vous et vous dire tout simplement que vous ne en faites pas, que je suis en route. Alors j'ai juste pas mal de choses à vous dire, mais je vais vous expliquer d'y à pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant chaque samedi à 6h30, pendant votre côté. D'abord en mi-juillet, j'étais parti un peu voir la famille, ma papy, mamie, quoi, voilà, c'était très important à aller voir. Ensuite, en août, j'ai trouvé un job d'été, donc du coup, je n'ai pas pu uh, trop me concentrer sur les vidéos. Voilà, storytile c'est fait. Et du coup là je suis là pour vous annoncer quand même quelques nouvelles et aussi pour ce qui va se passer à l'avenir avant euh, fin 2020. Tout d'abord la prochaine vidéo qui va arriver ce sera une vidéo assez courte mais assez euh, sympa à regarder pour euh, tout simplement vous expliquer un peu le délire qu'il y a sur euh, Twitch par rapport à une modes que je m'amuse beaucoup. Voilà. Donc je pense que les vrais savent, mais voilà. Et après celle-là, la prochaine vidéo sera tout simplement la troisième partie du tournoi Smash, la première session. Et Après, bah, ce sera des vidéos euh, bien sûr euh, différentes euh, que j'essaierai de varier pour vous donner un maximum de plaisir. D'ailleurs, en parlant du tournoi Smash, c'est que euh, pas mal de gens se sont pas pleins, n'en faites pas, il n'y a pas eu d'assassinat de, ou des trucs comme ça, mais c'est surtout que pas mal de personnes n'ont pas pu participer à cette deuxième session de tournoi parce qu'ils n'étaient pas au courant, et je peux vous comprendre. Et puis aussi parce que je n'étais pas au courant de ne pas, pas savoir qui est là et qui est pas là. Et du coup, j'ai décidé de lancer une troisième session du tournoi. Alors évidemment, ça va faire trois fois. Euh, pendant un an à faire ce tournoi donc je pense que l'an prochain je le camére un peu pour les tournois donc ce sera peut-être pour quand il y aura tous les personnages DLC et du coup la date ce sera euh, pendant décembre je n'ai pas encore précisé la date mais il suffit tout simplement de rejoindre le Discord si tu es intéressé à rejoindre le tournoi il y aura tout simplement maximum 8 joueurs alors pourquoi je dis maximum parce que avant je me laissais 16 ça n'a pas marché certes c'est surtout qu'il y aura cette fois-ci pour euh, cette nouvelle session une tentative pour les Loser Prackers alors évidemment les Loser Prackers pour vous résumer un petit fait comment ça passe en tournoi, c'est que si par exemple vous avez perdu une fois, vous pourrez retenter une chance pour même arriver en demi-finale. C'est-à-dire que même si vous êtes euh, premier éliminé, vous pouvez même arriver en finale, pour vous dire. Donc c'est en quelque sorte la seconde chance. Et aussi parce que j'ai pas beaucoup de temps et du coup si j'ai un travail, voilà, il faut que je calcule tout ça. Mais en fait pas, bah, décembre, mois définitif pour le tournoi. Ensuite, euh, autre chose à vous euh, savoir, c'est que on a un serveur Minecraft. Alors évidemment, vous allez me dire, euh, Blush Up PewDiePie, Blush of SexyGuy, Blush Markupiler, Blush tous les youtubeurs qui font maintenant des espèces sur Minecraft... Non, ce ne sera pas une aventure Minecraft ou mais ce sera une aventure avec la queue <Colorábirement dé passado> <del mão bugs> <slaps> Ah, il n'y a personne qui a fait ce concept Non, en vrai, évidemment, c'est un serveur qui était déjà bien avancé, car euh, c'est un serveur... Euh et que vous pouvez entrer et faire une aventure. Alors évidemment, pour rejoindre le serveur, il suffit d'aller dans la description, dans le Google Form, il suffit juste de mettre votre pseudo euh, Minecraft, votre pseudo Discord et euh, quelques informations de gauche à droite pour tout simplement savoir un peu plus sur vous. Ensuite, petite information euh, importante, c'est que si vous voyez cette miniature-là et peut-être le lendemain une nouvelle vidéo de ce même genre, c'est tout simplement que euh, j'ai décidé de faire euh, une nouvelle petite expérience de vidéo. Alors évidemment ce n'est pas du montage super ouf que j'ai fait bien sûr sur ces vidéos-là parce que ce sont des matchs de la deuxième session du tournoi. Alors ça veut dire aussi que je dois en préparation de préparer le best of Donc ça ne veut pas dire que si vous voyez la vidéo euh, finale du tournoi, ça ne veut pas dire que euh, j'ai terminé le, le best of Ça sera à attendre un tout petit peu plus longtemps quand même. D'ailleurs j'ai fait euh, une petite collection euh, sur Twitch euh, si vous voulez voir l'entièreté du tournoi ainsi que l'introduction et tout euh, le blabla qui reste à voir. Voilà, c'est la fin de la vidéo donc euh, du coup euh, évidemment cette vidéo je ne sais pas si je vais la supprimer euh, très vite mais si bon, je vais la laisser quand même longtemps pour Avertir et attendre un peu les réactions des gens. Tout est dit dans la description, comme information importante si vous voulez rejoindre ou même participer pour les prochains événements. Pour le tournoi de la troisième session, je vous avertirai sur Discord, sinon j'avais tiré aussi par une vidéo et même sur Twitter. J'essaierai quand même de préparer les inscriptions du tournoi Smash en octobre. Comme ça, pendant deux ou un mois, ce sera préparé. Et ensuite, en décembre, on pourra commencer à préparer le tournoi. Pour l'instant, je ne sais pas si je ferai la première, la deuxième ou la troisième semaine de décembre. J'essaierai de préparer les plannings et ainsi de mes prochains commentaires d'ailleurs. Du coup, vous reverrez bien sûr peut-être les deux de la première session. Bref, sur ce, je vous dis bonne journée et puis c'est parti pour les 20 secondes. Ça fait déjà 20 secondes.